Salut, bienvenue dans ma chaîne Alors euh, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog Et euh, c'est l'anniversaire de ma soeur, En fait ses 25 ans Du coup j'avais pensé de faire euh, un vlog pour, euh, pour montrer en fait euh, les préparatifs et tout Et euh, là je suis avec ma mère Et euh, on va aller chercher les ballons euh, Ouais. Ensuite je vais aller lui chercher des cadeaux Enfin, je vais aller dans des magasins et après on va aller chercher les gâteaux à toutes alors là on va aller dans le magasin de ballon enfin magasin de ballon je ne vois vraiment comment ça s'appelle en vérité et euh, on va voir euh c'est pas qu'on va voir, on va lui prendre les gros ballons là enfin, On on l'a déjà acheté, on a déjà acheté faut juste qu'on fasse gonfler ça et après on va prendre des autres petits ballons, pour faire genre en fait je trouve que c'est super beau, moi je pense juste aux photos qu'elle peut faire en fait parce que je sais que ça sera beau So yes Hi mom Mission accomplie. J'aime beaucoup. J'aime, j'aime, j'aime, j'aime. J'espère que ça raconte encore. Voilà les autres. Enfin, moi, je voulais que ça au début. Après, je dis non, c'est un peu nul juste avec les 25. Let's be extra because 25, on c'est une fois, non? Maintenant direction Zara et euh, en fait c'est genre l'autre magasin c'est un je sais pas comment dire hein, je sais pas c'est un ça s'appelle Coil et il y a genre il y a plein de marques dedans genre c'est pas vraiment pas un centre commercial mais je sais pas comment vous appelez ça en français là on va aller là bas et euh, j'espère euh, qu'il y ait... parce que je suis déjà partie samedi et j'ai vu des trucs cute, so... j'espère je qu'ils sont encore là Eh J'espère qu'il y en a encore je comme ça Je vais... Euh... Je vais lui acheter En tout cas, profitons du Golden Hour Dommage pour le masque, parce que là on voit même pas ma tête misquine Et je vois rien en plus Bon Ça me sauvait Je cours eh, eh de retour, mission accomplie On a réussi à tout faire mmh. Là, on va aller chercher le gâteau euh, Et après on a fini pour, pour euh, les courses on va dire Après, après les choses sérieuses commencent Et euh, voilà Je suis trop contente, en fait j'ai hâte Parce que déjà, je lui avais fait une petite surprise à minuit Et elle a kiffé Et je suis contente et là, je sais qu'elle sera encore plus contente parce que je vous explique. En fait, je lui avais acheté euh, un cover pour son ordinateur. Sauf que, au lieu de mh, vérifier qu'il soit genre des mesures correctes, j'ai juste demandé Mais en fait, c'est quoi les mesures de ton ordi Elle m'a dit Au lieu de vérifier et tout, de mesurer, j'ai pas fait. Du coup, hier, quand elle a déballé le cadeau, ben, le cover ne rentre pas dans son ordi. Elle était grave dégoûtée. Elle a, peur, elle a fait trop de la peine. Et après, on parlait tout à l'heure, on parlait, elle m'a dit, ah, je pensais que tu allais m'acheter des habits et tout. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Hein. Du coup, quand elle m'a dit ça, mais je suis partie de d'acheter des habits, tout simplement. Et euh, elle m'a facilité la tâche pour le coup. J'espère vraiment qu'elle va kiffer. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. On a récupéré le gâteau. Je suis trop contente. Euh, il est trop beau. Genre, il est magnifique. Alors là, on a pris le gâteau et il est trop beau et il a l'air trop bon, genre, bref, vous verrez après. Et maintenant, on a fini pour le course. Là, on va rentrer. T'es satisfaite Non Non. Ah, es ah es satisfaite? ouais Oui, c'est. <rire> Elle est, est détruite Je suis contente. C'est ah, ce là. que on a fait jusque là. Great. So, mmh. à plus tard, là je pense que le stress commence, enfin, pas le stress, là j'abuse, mais euh, les choses euh, se Reste à la suite. Alors là, on est rentré, ça va faire à peu près une heure, je crois. Euh, et maintenant, elle est partie s'habiller. Enfin, je suis vite fait le temps que je la coiffe et je la maquille. Ensuite, ben, on va, pendant que je la maquille ici on va mettre tout dans le salon, au salon, bref, euh, les ballons, les cadeaux, comme ça, quand il sera prête, elle pourra passer là-bas, et, et voilà, les autres seront contentes, j'espère vraiment, et je vais tout mettre en caméra et tout, comme ça, quand elle rentre, elle va voir, je vais essayer de filmer de deux, euh, genre de la caméra et avec mon téléphone. Si j'arrive aussi avec son téléphone, <rire> j'aimerais tout faire. <rire> et euh, j'espère que ça, ça ira. J'espère. Et euh, on se retrouve juste après. Thank you. voilà, the make is done. Mm -hmm. est J'aime bien. It looks so mm -hmm. Viens Yaya Se, se mi sento una stronza che è diverso Voilà, on est arrivé à la fin du vlog. Franchement, moi personnellement, je suis super satisfaite. Elle s'y attendait à rien du tout. Genre, euh, genre enfin, elle s'attendait au gâteau, hein, mais euh, elle ne pense pas qu'il était comme ça. Euh, elle s'attendait pas au, au ballon et tout. Elle était très contente. Et elle s'attendait pas au cadeau. It's period. So yeah on va, on va demander à, à l'anniversaire la, à russe, du coup, directement, qu'est-ce que en pense tout. Donc voilà. La voici, c'est Je suis so pretty! Merci! <rire> Donc, euh, tes, tes opinions, genre tes considérations, tes. Voilà quoi, genre. En tout cas, outils. vous avez géré de vous. Vous avez okay. géré de vous. Ça m'a fait grave plaisir. J'ai passé un super bon anniversaire. Euh, malgré bah, les conditions dans lesquelles on vit depuis un an presque. Mais bon, ça m'a fait beaucoup de plaisir et voilà quoi. Je suis très contente. Happy to hear that! Yeah. Donc voilà, euh, c'est tout pour nous. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé, because mm -hmm. Commentez, dites-nous votre partie la préférée, force. des, des avis et... aussi. Voilà, hein. ouais, qu'est-ce que vous en pensez si vous aimez les vlogs et tout C'était mon premier vlog, donc euh, be kind et évitez les moi. <rire> et euh, voilà, commentez, likez, surtout si. Vous te liker. si vous avez aimé comme les ballons ouais. on est totalement dans les thèmes ouais. et euh, aussi euh, abonnez-vous abonnez vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je posterai à l'avenir because we're back mm -hmm. and we better 2021 on a dit que on est là voilà et son period So yeah, J'espère que ça vous, a, ça vous a plu. Hey, euh, J'espère que ça vous aura. Hey, yeah, yeah, yeah. euh... <rires> J'espère que ça vous aura plu. Ouais. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Aussi. et see you next time. À Bye. la prochaine. It's a wrap. Right.